Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une focaccia genovese. C'est une focaccia qui vient de Gênes. Elle est particulièrement intéressante et très festive. 188 g de levain de tout point. Alors, mon levain de tout point, il est ici. 188 g. J'ai déjà mis 19 g de beurre et 30 g de sirop d'orge malté. Ne vous inquiétez pas pour les quantités, je vais mettre ma recette dans la case de description de la vidéo. Alors, 188 grammes de levain de tout point. 90... 126, 127. Alors, j'ai 188 g de levain. Il me manque euh, quand même euh, un peu d'huile. Je vais vous dire combien. C'est 24 grammes d'huile. 23 vingt Ensuite, pour l'eau, c'est 278. 278. 78 alors on brasse tout. Pour la farine, c'est 601 g de farine tout usage et 11 g de sel. J'ai euh, profité de l'occasion pour vous montrer un autre produit. Ici, c'est euh, de la poudre de malt euh, diastasique. Donc euh, j'ai mis de l'orge maltée et c'est une autre forme d'orge maltée. Alors, euh, c'est très intéressant. Ça donne un goût un peu plus euh, aigre. À peine un peu plus, mais c'est très intéressant. Donc, à remarquer que je n'ai pas ajouté à la farine. J'ai remplacé à peu près 15 grammes de farine tout usage par 15 grammes de poudre de malt euh, diastasique. Alors, je mets la farine 601 en tout et partout. Et 11 grammes de sel. On brasse. Quand c'est plus difficile, on va prendre les mains. vraiment un pain qui est très festif qui est euh, très savoureux euh, beaucoup d'huile euh, pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'huile mais demain il va y avoir euh, de l'huile et euh, un nappage d'huile et d'eau donc Ce que je fais, normalement, pour cette partie-là, elle est une partie plus mouillée. Donc, je la mets sur la partie sèche de la farine pour la faire absorber. Si on oublie un petit peu de farine, c'est pas grave. On la remet dedans et ça va rentrer dans la pâte. Donc, on met ça ici, comme il faut. Et on met un verre d'eau et un couvercle si on n'a pas tuveuses. On se revoit dans une demi-heure. Rebienvenue. Donc, on est rendu au premier étirage. Bon, comme c'est une pâte semi-hydratée, on n'a pas besoin de se mouiller les mains. Alors, On étire. On étire. On étire, on étire, et on étire. Et voilà! Premier étirage de fait. Me revoici, on est rendu au deuxième étirage. Dans ce cas-ci, je vais, plutôt qu'étirer, je vais juste la rabattre, parce que là, la pâte est suffisamment euh, ferme pour pouvoir le faire. Donc, on rabat chaque endroit. Là, j'ai de la... On peut tout simplement d'ici le dessus. Et voilà. Bonsoir, ça fait maintenant euh, deux heures que la pâte euh, a commencé à pointer. La pâte est maintenant prête à être mise au frigo pour la nuit. À demain. Bon matin, on est vendredi, il est 7h20. Alors, euh, je viens de me réveiller, ça fait à peu près une dizaine de minutes. Maintenant, c'est le temps de préparer notre focaccia euh, geno Alors, je vais renverser notre pâte. Voilà. Comme elle était huilée, je vais tourner un peu l'épongée parce que je vois qu'il y a beaucoup d'huile ici. Elle est à l'envers en passant pour l'instant. Comme il y a eu de l'huile dessus, elle s'éteint beaucoup plus facilement. On déplace la pâte sur le plateau ici. Et on l'étire un peu avec les mains pour qu'elle fasse le plus possible la grandeur de la plaque. d'huile d'olive dessus pour que quand on va revenir pour l'étirer, elle va être facilement étirable et beaucoup moins élastique. Encore un petit peu ici. Donc on revient dans une quinzaine de minutes. Alors ça fait déjà 15 minutes, donc on est prêt pour euh, façonner correctement la focaccia genovese. Donc on est Et là, on étire vraiment faut. La focaccia de Genovese est une euh, focaccia qui est assez plate. Avec l'huile, elle, elle est beaucoup moins élastique. Et là, on fait tout simplement ça ici avec les mains. Donc, on se revoit dans 90 minutes. Ça fait déjà 1h30 que la focaccia genovese est en après. Donc, maintenant, on va la garnir. La garniture, c'est vraiment un choix. C'est une question de choix. Dans mon cas, j'ai des oignons, j'ai euh, des, des oignons, j'ai du fenouil et j'ai des euh, cœurs d'artichaut. Donc, on les mélange, on les met. Ça a été mis avec un peu d'huile d'olive, tout simplement. Le fourche est préchauffé à 500 degrés, mais quand on va mettre la, la focaccia, ça va être à 550 on se gêne pas, on en met. C'est vraiment une, une, un pain qui est très savoureux et très festif. Et On finit par un peu de persil, persil par là. Voilà, donc on est prêt à en fourner. La grille est sur la troisième position de la partie supérieure. Donc, une position avant le, euh, le centre. J'ai pas mis d'huile par-dessus parce que les légumes étaient déjà pas mal huilés, mais on peut ajouter un peu d'eau. Donc, c'est 6 minutes à 550. Voilà, on se revoit dans 6 minutes. Le 6 minutes de cuisson est fini, donc maintenant on va passer au mode grillade. Le mode grillade, c'est à peu près 2 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Compte tenu du fait que j'ai mis du persil, pour éviter de brûler trop le persil, j'ai tout simplement remis le, la focaccia dans le four à 500 degrés pour 4-5 minutes supplémentaires. C'est parce que j'ai mis le persil que je suis obligé de le faire de cette façon-là. Sinon, ce serait la méthode qui est indiquée dans la recette qui se trouve dans la case de description de cette vidéo. Alors, la focaccia, elle est sortie du four. Alors, maintenant, il faut la faire resouer, donc la transférer sur une grille de refroidissement.